Bonjour, bienvenue sur le vlog de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas, ce sont des vidéos qui parlent d'expériences paranormales vécues par moi-même. J'ai 16 ans, 16-17 ans, hein, peut-être 15, entre 15 et 17 ans, et euh, ma grand-mère se fait vieille, donc euh, je, passe, je vais passer du temps près d'elle, euh, on discute, on bavarde, on mange ensemble, euh, dans le salon salle à manger euh, et en, en discutant euh, en discutant avec elle de tout et de rien euh, je commence à entendre deux voix à l'extérieur de moi qui commencent à parler entre elles euh, elles parlent de moi je les sens inquiètes à mon sujet je les sens un peu peureuses par rapport à la vie que je mène ou par rapport à la vie que je vais mener euh, et je suis tellement absorbée par ce qu'elle raconte sur moi que je vais arrêter de parler avec ma grand-mère et être attentive à ce que les voix peuvent raconter de moi. Euh, et puis, euh, soudainement, ces voix se retournent vers moi et me demandent si je les entends. Je ne réponds pas. J'ai peur, je suis tétanisée. Et là, dans la minute qui suit, ma grand-mère se tourne vers moi et me demande, d'un ton un peu choqué, perdu, perplexe, elle me dit, tu as entendu